Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, putain en vrai les gars ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, genre ça m'a manquer. genre vraiment ça m'a vraiment manqué Et euh, en tout cas bah j'ai vu qu'il y a des personnes qui se sont abonnées entre temps, en vrai ça peut pas être rien, j'ai pris 20 abonnés sans sortir aucune vidéo, je ne sais pas pourquoi ni comment Mais bref, bah bienvenue au nouveau. Bah... <rire> bah là au moins vous êtes pas abonnés pour rien tu vois Là au moins il y, y, y a un minimum de contenu. Du coup aujourd'hui les amis, euh, je vais vous présenter un manga, euh, du coup qui va être adapté en anime j'espère. Du coup je vais vous expliquer un peu. Euh, j'ai une théorie qui dit, euh, comme quoi je suis un peu visionnaire tu vois. Euh, tous les mangas que j'ai lus, je remarque, je remarque leur potentiel et je me dis ceux là ils vont être adaptés en anime. Et ils, vont être à... ils vont avoir un gros succès en fait. C'est le cas par exemple avec... Euh... Dès que j'ai lu pour la première fois Tokyo euh... Avengers par exemple, Jujutsu Kaisei, Doctor Stone, la majorité du temps j'achète. Enfin j'achète directement, je regarde vraiment ce qu'il en est, tu vois. Et à fur et à mesure, j'arrive je... euh... à rendre compte de... du potentiel du manga. Et celui-là, celui que je vous présente aujourd'hui, il a un potentiel énorme. Moi je vous le dis, hein, il a vraiment un potentiel énorme. Donc... Euh... <rire> Je <rire> vous jure, je vous le jure, sur la tête des gosses. Ah, Je suis bourré sur la tête du petit, <rire> j'ai pas d'enfant. <rire> en vrai, je pense ne pas trop prendre de risques en disant ça, bah, bah parce que je suis sûr en fait, je suis sûr à 2 milliards de pourcents que ça va être adapté en animé. Il y a une hype de ouf actuellement à la sortie des chapitres. Il euh, y a des personnes qui commencent à lire, qui commencent à s'intéresser. Et si vous n'êtes toujours pas tombé dans cette addiction et qu'il y le manga, bah... <rire> bah je suis là pour vous initier en fait. C'est franchement au début, moi je vous dire la vérité, c'était que animé. Et dites-vous qu'au début je regardais en version VF. Oui je sais. Starfoula, Starfoula. Ah, Starfula. Starfla toi même ah, oui. <rire> Et à fur et à mesure, bah, j'ai commencé à aimer la Vue STFR. et au fur du temps, bah, j'en avais marre d'attendre chaque semaine, vous voyez, euh, pour connaître la suite d'un anime ou, ou la prochaine saison d'attendre un an, deux ans, quelques mois ou je ne sais pas combien de temps. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter deux mangas. Un qui sera adapté à 100% en version animée. Cette vidéo sera une vidéo chill. Hein. Je sais, je viens, de démarrer, je viens de démarrer seulement le sujet de la vidéo. Depuis tout à l'heure, je parle dans le vide, entre guillemets. Mais cette vidéo sera chill, en fait. Il n'y aura pas de test, il n'y aura pas... Je veux vous dire mon avis, mon sentiment. Je me suis dit, vas-y, je vais allumer le PC, je vais allumer le micro. Et puis voilà, je vais parler, quoi. Kajou numéro 8. Euh... <rire> Là, je suis en train d'imaginer la réaction des personnes qui ont déjà lu le manga. Et qui sont en train de se dire, attends, depuis tout à l'heure, il est en train de nous faire... <rire> il est en train de nous faire... <rire> un teasing juste pour, euh, pour kaiju numéro 8 que j'ai lu je suis à jour en plus du coup pour les personnes qui ont déjà lu euh, si vous voulez pas réécouter euh, la présentation de, du manga justement et de connaître mon avis bah, n'hésitez pas à passer euh, au timecode qui s'affiche pour présenter le deuxième et dernier manga euh, de cette vidéo du coup euh, kaiju numéro 8 c'est quoi exactement du coup dans cette histoire on va suivre euh, l'histoire du kaiju numéro 8 tu vu ta mère. On avait pas remarqué. Et qui se nomme en réalité CAFA et l'histoire du Kafa est très particulière. Commençons déjà par expliquer ce qu'est un kaiju. En fait, les kaiju, c'est quoi exactement bah, C'est un monstre géant qui surgit bah, de n'importe où, à n'importe quel moment, et qui attaque les gens. Bon, le plus connu d'entre eux, je pense que tout le monde le connaît, il s'agit de Godzilla. Alors oui, Godzilla est un kaiju, mais bah, là où j'en suis, je ne sais pas si on va voir un kaiju qui va ressembler à Godzilla. Mais j'espère en tout cas, juste... en fait, ça serait... ça serait juste bien, ça serait juste magnifique pour la, pour la rêve. Serait drôle en fait. Actuellement, on a vu des Kaiju primitifs, on va dire, et d'autres Kaiju intelligents et d'autres semi-intelligents. Les intelligents, ce sont les Kaiju euh, très très puissants et sont majorité du temps bah, numérotés. Il y a Kaiju numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, et les le deux derniers qui sont apparus sont les Kaiju numéro 8, du coup le héros, et ensuite le Kaiju numéro 9. Je ne veux pas vous dire c'est qui, je ne veux pas vous spoil parce que c'est un personnage très très important et que dans la première saison, s'ils si, euh, si seront animés, ou si vous voulez suivre directement le manga Disons que c'est un personnage très important Et un personnage clé Du coup maintenant on va rentrer à peu près dans le résumé Même si depuis tout à l'heure euh, on le fait <rire> Je sais pas pourquoi je dis ça Kafa Du coup qui, qui rêve d'intégrer les forces spéciales les forces de défense pour combattre, du coup, les kaijus. Lui, en fait, il s'agit de son rêve depuis qu'il est tout petit. Et depuis toujours, en fait, il veut sauver des gens, aider les personnes, aider la population et exterminer des kaijus, tu vois. Mais en fait, après de nombreux échecs à l'examen, il a essayé de passer l'examen plusieurs fois. Ben, bah, il les a jamais réussi. Mais il y a un truc très important que vous devez savoir... Euh pour cet examen, en fait, aux examens des forces de défense de Japon, du coup, il euh, y a une limite d'âge, on va dire. Si tu dépasses l'âge maximum, du coup, on va, on va prendre un exemple, hein. c'est un chiffre qui sort complètement de mon cul. Je sais pas, on va dire 30 ans. On va dire ça, c'est la limite, ok bah, Si notre personnage principal a 31 ans, bah c'est mort. Il ne peut plus passer l'examen, vous voyez ou pas ce que je veux dire Et c'est exactement ce qui va se passer du coup avec notre personnage tellement il l'a essayé, il l'a essayé, il l'a essayé, il l'a essayé D'intégrer à force et à mesure, il a raté tous ses examens Et en fait le mec bah à un moment donné il a abandonné parce que c'est très bien que c'est mort Il a dépassé la limite d'âge et du coup il ne peut plus réessayer Et du coup ce qui est fait, parce qu'il veut quand même aider la population, aider les gens Bah ils rentrent dans des forces spéciales également mais pas les forces de défense euh, <rire> pas les forces de défense pour combattre des kaiju du coup c'est plutôt c'est plutôt les forces de nettoyage on va dire du coup on va dire qu'un mec de fo un mec euh, qui fait partie des forces de défense vient il tue un kaiju ben notre euh, notre personnage principal du coup qui est Kafa il va venir il va nettoyer derrière Vous voyez ou pas ce que je veux dire et en fait Kafa va à fur et à mesure et va commencer à connaître les kaiju euh, par cœur leurs points faibles. Et c'est ça, en fait, qui va drôlement l'aider à progresser, que ce soit mentalement ou physiquement. En fait, il va continuer à vivre ainsi jusqu'au jour où une mystérieuse créature, du coup, euh, s'introduit dans son corps je sais, c'est bizarre, mais... <rire> mais je vous rassure, si ce n'est pas un tentacule ou quoi que ce soit, bah en vrai, je vous rassure, ça dépend le genre de personne. Je ne sais pas quel genre de personne me suit, donc euh, je ne sais pas si je les rassure en disant ça. <rire> c'est plutôt l'inverse. Et en fait, cette créature le transforme et fusionne ensemble. Vous voyez à l'image d'un Migi dans Parasite, par exemple, vous voyez Ils vont fusionner pour former, on va dire, un être mi-kaiju et mi-humain. Et du coup, il va se repérer par les forces, par les forces spéciales. Et, euh, et vu qu'ils vont, ils vont savoir qu'il est très fort, et qu'il parle et qu'il réagit, euh, il, a, il a une apparence humanoïde. Du coup, euh, vu qu'il est, il est intelligent, enfin, il, est, il a une intelligence humaine, je veux dire. En fait, il a une intelligence humaine, du coup, bah, il va être considéré comme un Kaju très dangereux parce qu'il peut réfléchir, il peut réfléchir aux actions qu'il fait, euh, il peut faire des attaques organisées. Du coup, il a été surnommé le Kaju numéro 8. Et voilà, et en fait, <rire> voilà, j'espère que vous avez à peu près compris le résumé. J'ai essayé de ne pas trop me disperser. Je veux trop expliquer euh, la chose en profondeur, alors que. En fait, je voudrais vous laisser en profiter. Je pense que certains ont remarqué que je ne fais pas, euh, je ne fais pas dans le classique de la présentation d'animé. Je ne vais pas ressentir. Oui, cet animé euh, ou ce manga touche par genre. Euh, nain, nain, nain, voilà, le point faible de la série, c'est ça. Euh. Après il coupe et il passe à la prochaine, non frérot, moi je donne mon avis, euh, voilà, après mon avis, voilà, c'est pas, <rire> voilà, je suis pas, je suis pas un créateur de manga, je peux pas vous donner un avis où je veux dire, euh, où je veux dire les points faibles, les points... moi je vous laisse en juger de vous même, moi en tout cas le seul avis que je peux vous donner c'est qu'il est trop bien, voilà. Vous avez cramé que je ne peux pas être objectif. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je l'ai dit pour la troisième fois, je pense. Et on se retrouve pour la prochaine, que j'espère ne sera pas dans un an, qui ne sortira pas dans un an. Et, <rire> Et on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde.